Salut tout le monde Le 24 mai dernier, et à 10h48 heure de Paris, a décollé de Kourou en Guyane une fusée Soyuz transportant deux satellites. Ces satellites ont été envoyés pour s'ajouter à une constellation en construction qui, à terme, devrait permettre de concurrencer et de se passer du système américain de positionnement par satellite, le GPS. Nous allons parler dans cette vidéo du système européen Galileo qui est en cours de déploiement et comment il fonctionne. Vous commencez à me connaître et vous savez que j'aime bien commencer mes vidéos par une petite présentation des systèmes déjà existants ou des éléments qui les constituent. Et bien cette vidéo ne va pas aller contre cette règle. Je vais donc commencer par présenter les différents moyens de positionnement par satellite actuels et le fonctionnement global d'un GPS pour ensuite présenter plus précisément le système européen Galileo. Tout le monde connaît, je pense, le GPS ou Global Positioning System que vous utilisez sûrement pour la plupart dans votre voiture ou votre bateau. Ce système américain permet de connaître son positionnement de manière plus ou moins précise. Il est composé d'une constellation de 24 satellites ayant pour cœur une horloge atomique au Césium ou au Rubidium. Le GPS n'est pas le seul système de positionnement par satellite qui existe. La Russie a son propre système de positionnement, le GLONASS, composé d'une constellation de 30 satellites dont 24 sont actuellement opérationnels. Un autre système, le chinois Beidou, contient 5 satellites en orbite géostationnaire et une trentaine en orbite non géostationnaire. Alors comment fonctionne le positionnement par satellite concrètement Eh bien avant toute explication, je tiens à vous prévenir tout de suite que je ne vais parler uniquement du segment spatial, c'est-à-dire pour simplifier de la constellation de satellites. Je passerai sur les explications concernant les segments de contrôle qui eux se situent sur la terre ferme et permettent entre autres la gestion des satellites. Le segment spatial est composé principalement d'une constellation de satellites, c'est-à-dire d'un ensemble de satellites fonctionnant et communiquant ensemble et ce généralement de manière synchrone. Différentes constellations existent ou sont en projet pour différents usages. Par exemple, la constellation utilisée par le fournisseur de téléphonie par satellite Globalstar ou son concurrent Iridium, la constellation CosmoSkyMed franco-italienne et étant orientée imagerie radar ou encore des constellations en projet comme la méga constellation OneWeb ou 0.3b Networks qui ont pour objectif de fournir une connexion internet partout dans le monde. Des constellations et des satellites, il en existe des centaines voire des milliers. Je ne vais donc pas, vous vous doutez bien, toutes vous les citer. Si le sujet vous intéresse, par contre, je peux vous conseiller de regarder les outils Previsat pour les Linuxiens ou Orbitron pour ceux qui sont sous Windows, les deux étant gratuits et permettant une visualisation des trajectoires des satellites. Plusieurs de mes captures ont d'ailleurs été faites avec le logiciel Previsat. Alors comment fait la constellation pour vous situer Eh bien dans la théorie, c'est une simple triangulation qui permet de le faire. Pour illustrer, imaginez que vous êtes Charlie et que vous vivez dans un monde en deux dimensions. Et comme vous le savez, on se demande toujours où est Charlie. Charlie a un GPS qui reçoit le signal des satellites. Dans le cas où un seul satellite serait disponible, il serait impossible de savoir où Charlie se trouve dans la zone du satellite. Maintenant, si nous ajoutons un nouveau satellite, nous pouvons déterminer deux positions possibles de Charlie. L'une des deux positions n'étant pas sur la Terre, elle n'est pas prise en compte. Maintenant, si on considère une marge d'erreur sur les horloges des satellites, nous obtenons non pas une, mais deux positions possibles, l'une d'elles n'étant pas la bonne. Dans ce cas, le recours à un troisième satellite est nécessaire pour permettre une localisation précise. Dans un monde en trois dimensions, vous l'aurez deviné, ce n'est pas trois satellites qui sont nécessaires, mais quatre. Dans le cas du GPS, nous obtenons une précision allant de 15 à 50 mètres dans les conditions optimales. La conception et le placement de Galileo, alliant une altitude d'environ 23 23200 km et l'utilisation de deux fréquences distinctes, permettent une meilleure résistance aux perturbations dues à la ionosphère qui constitue, en gros, une couche conductrice sur laquelle se réfléchissent les ondes. Enfin, les satellites Galileo étant plus récents que ceux du GPS, ils sont dotés d'une horloge atomique plus performante que les satellites GPS. Cette précision est essentielle et même à la base de tout positionnement. En effet, la distance étant égale à la vitesse multipliée par le temps, la vitesse des ondes étant très proche de celle de la lumière, une différence même infime du facteur temps nous change complètement la distance qui en résulte. Par exemple, une différence de juste un millionième de seconde, ce qui peut vous sembler infime, produira une erreur de distance de 300 mètres. Si Galiléo est né, ce n'est pas que pour une question de précision dans la géolocalisation. Ce système a commencé à être mis en place aussi pour une raison d'indépendance au système GPS américain ou au GLONASS russe. En effet, les opérateurs militaires de ces deux systèmes ne peuvent garantir une continuité de service. S'ils décidaient, pour X raisons de couper le service, nous n'aurions plus de moyens de connaître parfaitement notre position. Et quand je dis nôtre, je ne parle pas seulement de vous dans votre voiture, mais je parle aussi du bateau de pêche en haute mer, du ferry qui fait les liaisons entre Roscoff et Plymouth, ou de l'avion qui doit vous transporter pour vos vacances au Groenland. Il est donc essentiel pour l'Europe d'avoir une certaine autonomie pour pouvoir se localiser dans le cas où des conflits géopolitiques apparaîtraient. Il est aussi important de pouvoir proposer une continuité de service dans le cas où, pour des raisons techniques, le système GPS ou le GLONASS viendrait à ne plus fonctionner correctement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous comprenez mieux maintenant comment votre petit boîtier GPS permet de vous dire où vous êtes et surtout qu'est-ce que le fameux système Galileo. Les satellites ont des usages extrêmement variés et sont aujourd'hui des éléments essentiels pour la recherche ou la communication. Je n'ai malheureusement pas pu aller plus dans le détail sur le sujet, la vidéo aurait fini sans doute paraît beaucoup trop longue, vous vous doutez bien. N'hésitez pas comme toujours à me laisser vos commentaires et surtout à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et si cela n'est pas déjà le cas, vous pouvez aussi aller visionner les précédentes vidéos. Merci à vous